ça ensemble à un, à un vaisseau oh oh ça peut être un par des ex des extraterrestres bon oh, je m'approche pas trop de ce truc je veux oh, pas oh. ça qu'est-ce que c'est que ça ça s'ouvre bordel de bête wow D'abord, où je suis Et toi, là mmh Oui, moi Oui, toi, il n'y a pas d'autres personnes ici. mais vais me dire où on est. Pourquoi je te dirais d'abord Hein là parce que... Parce que voilà. C'est pas un ça non Ouais, mais pour moi, pour que tu nous le bouffes tous. Hein Jamais de la vie. Hein Qu'est-ce que tu veux dire c'est es espèce d'alien, ouais, je suis pas un alien, merci, c'est sympa. Un alien qui était en humain comme moi. Bah non, qu'est-ce que tu racontes là Mon nom, tu peux savoir mon nom ouais. ouais, bah mon nom c'est SMG4 et c'est le quoi SMG4 t'as ah, compris Je comprends rien de toute façon, oui, je comprends rien. Ouais, <rire> Bref, et ton nom à toi Pourquoi te dirais, hein parce que je viens de le dire le mien. Ok. D'accord, ok. Ben non, ben, ben, ben, ben, moi c'est Mario. Mario Ouais. Ok. Ok, d'accord, Mario. Bon. T'as pas entendu un truc Non. Bon, euh, si moi j'ai entendu un truc qui vient de là-bas. On ouais, va ouais. voir. Ouais, je suis. regarde euh, ouais mario qu'est qu y a c'est une personne euh, bah, qui ne ressemble mais c'est pas normal nous tu vois ouais je vois ce que tu tiens mario qu'est ce qu'il fait là je sais pas il vient d'apparaître ici et euh, bah toi en fait mais lui il est apparu comment il n'y a pas de vaisseau je pense qu'il a apparu avec un portail lui vient d'un autre à, à un autre univers que toi et que moi aussi ah, ah euh, bah non toi t'es même dans le même univers que moi mais t'es juste euh. un alien à moi attends je en te fait, hein, fais confiance Tu vas pas coup de Ah c'est bon Mario tu vas pas remettre Tu vas pas remettre ça c'est bon ah. Ah. qui est et Aï ah, il serait fait Où suis-je apparu Hmm ah, Tu poses beaucoup de questions toi ah, ouais, je pose beaucoup de questions pour rien. Vous êtes qui Moi, je suis Mario. C'est pour ce que personne n'a entendu parler de moi. Mario, oh, ton prénom me dit quelque chose. Ah, tu vois, SMG4. et bah lui, bah voilà, je viens de le dire. Lui, c'est euh, smg fort. Ah, ok, ok. C'est dingue vous deux j'ai l'impression de vous connaître euh, okay, ok ok je l'assume en fait sur youtube peut-être euh, je sais pas euh, ouais peut-être euh, Bon bref et, et je suis où là Bah là au royaume champignon quoi Royaume champignon Mais qu'est-ce que je fous là Je pense en censé être là quoi Je voulais 4, 4, merci euh, Attends, mmh, mmh, mmh. t'as pas l'air d'être un adulte non, un adolescent, un Mario, ça, ça change quoi, c'est un ado. T'as vu sa moustache, en plus c'est ensemble comme si c'était un adulte. Ah oh, ouais, <rire> là, tu parles loin. Bon, oh. bon oh, patron, on oh, va où là? Eh, bah. Ouais, eh, hey, passe vite! Hein c'est qui qui a parlé? Moi! Toi, t'es qui toi? Mon nom c'est SMG Fouille. Oh, on dirait que vous êtes des frères! Euh, Mario, on est des frères. Quoi? Oui, on est des frères en gros. Ouais. En gros, tu m'as abandonné. C'est quoi ces histoires? Tais-toi, toi, t'as abandonné son truc? Oui. Oh, cool! Mais... C'est quoi C'est bizarre, toi hein? Non, je suis pas bizarre. Ah, clairement, si. Qu'est-ce hein? que j'ai fait Clairement, euh, c'est vraiment bizarre, toi. De quoi? quoi tu parles C'est là où tu veux euh, faire une vengeance avec qui, là Ah, est-ce que tu vois veux... oh. Ah ouais, t'es sûr Ah oui, j'espère, qu'elle donc... là j'ai Non Mario, attends, comment tu peux nous présenter Je t'ai jamais dit, parce que je t'observe. C'est bizarre Le mec il est bizarre Il veut de nous... Truc... Quoi C'est pour te... What's... Bon... Je sais ce que t'allais te dire. Hein. Ah ouais. oui pas te. Euh, voilà quoi! Euh. Ouais! Mais sauf que. Oh! Wow. T'as <rire> ouais. pas les une... mots! Ouais! C'est pas les mots! Bah, toi aussi tu me dis que c'est fou! Normal! peut-être. Ah ouais, c'est doit être ça. Bon, maintenant, vous allez tous payer. Ah, attends, Attends, combien tu veux euh, 20 de ça. Je sais pas, moi. Dis-moi, quel argent que tu veux Très drôle, Mario. J'ai jamais vu une genre de blague comme ça. Ah merci. Je te remercie, mon gars. Il est chelou, hein. Il vaut, il... Ah. Ouais ouais, je t'ai entendu. Non, t'as rien entendu, plus sur, regarde-moi. Bah, bref, vous allez tous être mangés. Euh... Vous allez tous être mangés. Moi je viens d'un autre univers, tu peux pas faire ça, quoi. Ah, oh, attends, je connais ton univers, toi. Je vais t'emmener là-bas. Non. Ah, ah ouais Ouais ouais, ouais, ouais, je veux bien je vais retourner là-bas. Hein moi, de base, euh, je, je vais m'aider, Mario, hein euh, Retourne chez moi. Attends, ça va, il y a, est fou qui va t'aider. Non. Il veut le remettre chez lui. Comment il est Ah non, non, non, non, non. Je vais pas le remettre chez lui. Tu vas aller il le mettre où non non, Quoi non, non, non. Pourquoi? Non, non. tu touches pas. Ah ouais, qu'est-ce que tu vas faire <rire> ouais, on est tous les deux contre toi. En enfin, trois. Enfin, je sais pas, en fait. <rire> si on est deux ou trois. Ah. Ok, pour me battre Euh... Ouais... Bon bah... Euh, ah C'est un portail Non, je... je veux pas de portail Tu vois ça Comme ça, comme ça Ah non mais... Tu peux pas nous mettre un portail C'est pas ça? Est-ce que t'as pas de pouvoir Ah, si j'ai de pouvoir Non Mais bien sûr que non Ah, y j'en ai Non Vas-y, fais voir là J'en ai Où on va aller À ce quoi? C'est quoi ce truc Eh ben là-bas, c'est... il y a plein de squelque. Les filles. Ils sont quel âge les filles Euh. Ça, je peux pas vous dire. Ah, d'accord, d'accord, ah ouais Euh, voilà, ah, mais c'est du fort et vous là, hein? Comment ça se fait? Je suis tout seul maintenant. Oh non.